C'est dans une ferme de 38 hectares à l'entrée du massif de la Chartreuse, en Isère, que Christophe et Marie-Pierre, fermiers de Eliane, cofondatrice d'accueil paysan, ont installé leur élevage bio de brebis laitières. Nous sommes ici sur la ferme de, de pommiers. nous avons 150 brebis laitières de race corse et nous transformons tout le lait en yaourt tom bleu. C'est vendu localement dans les points de vente, dans des magasins de producteurs et sur le marché de Vorep. Et euh, ça permet de vivre en, en couple à deux sur, euh, sur cette ferme. Euh, la reprise euh, d'une partie des champs par terre de liens, euh, ça nous évitait, ça correspondait à 80 années de bail, je crois. Voilà, c'est pour ça que c'était bien que ce soit Terre de Liens qui prenne ces terres. Pour compléter l'activité nous avons 60 ruches, euh, pour la moitié euh, elle se trouve ici et euh, l'autre moitié c'est à l'entrée de Vorep, euh, dans un îlot où on fauche également, où il y a plus d'acacias et de châtaigniers, le miel est vendu en direct et nous faisons également euh, une valorisation des agneaux euh, en, par la salle de découpe du fontanil, et euh, sous forme de colis, d'agneaux entiers, qui permettent de valoriser ce que les brebis nous produisent. Euh, Eliane Genève, j'habite ce lieu de Chartreuse, à, disons, 700 mètres d'altitude, où nous avons notre ferme, où nous sommes restés de nombreuses années avec Félix, et comme cette ferme était... Trop petite, euh, nous avons essayé de voir comment nous pouvions valoriser le lieu en ajoutant aux productions agricoles euh, de l'accueil. Et par cet accueil, nous pouvions valoriser notre production agricole. C'était des veaux sous la mer, du jardin, des fruits, des volailles. Et tout ceci euh, préparé par mes soins et euh, cultivé avec Félix ou élevé avec Félix nos animaux pour pouvoir donner aussi une nourriture de qualité à nos accueillis. Voilà. Oui, Christophe et Marie-Pierre ont besoin de terre pour nourrir leurs brebis à l'herbe. Ils ont beaucoup défriché pour ça. Mais il leur faut maintenant construire une extension à leur bergerie. Terre de lien c'est quoi Terre de Lien est un mouvement citoyen d'envergure nationale. Composé de 29 000 membres, il agit pour protéger les terres agricoles et permettre l'installation de producteurs bio et paysans partout en France. Comment En sensibilisant les citoyens. En encourageant les élus à replacer la protection des terres et l'installation en agriculture au cœur de leurs projets. En accompagnant les porteurs de projets agricoles, notamment en achetant des terres et des fermes. Comment Terre de Liens achète des terres En effet, la fondation Terre de Liens achète les 6 hectares de, de terres en organisant une collecte auprès de tous ceux qui veulent soutenir ce projet.